Madame Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD, question sans détour qui reste sur l'actualité politique en faisant le tour des candidats de ces élections législatives. Ce soir, c'est un nouveau candidat de la deuxième circonscription que nous recevons en la personne de Monsieur Dune Ferrus. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Chingan. Merci d'avoir accepté cette invitation, candidat aux législatives dans cette deuxième circonscription de Guadeloupe, investi par les LR. Euh, Qu'est-ce qui a motivé cette candidature d'abord? Mais D'abord parce que je fais partie, je suis membre d'un parti de gouvernement, un grand parti, et il est tout à fait naturel de se poser la question de la, de la candidature lorsqu'on est cadre d'un parti et que euh, les élections législatives se présentent. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, c'est que nous avons vécu quand même cinq années et singulièrement les deux dernières assez particulières. Ça, Interroge un homme tel que moi, attaché aux libertés. Ça interroge une grande partie de la, de la, de la population guadeloupéenne. Nous avons vu les résultats de, des élections présidentielles. Donc, tout à fait naturellement, aux, aux abords, de, mm -hmm. à l'abordage des élections présidentielles, j'ai commencé à m'interroger sur l'opportunité d'être candidat. Oui, une candidature qui s'inscrit aux côtés de 19 autres candidats, je crois, dans cette circonscription. Un peu, un peu moins, en, en, en tout cas, une bonne quinzaine moins de, moins. de candidats. Euh, votre regard, justement, sur ce nombre de candidatures, euh, c'est un peu moins qu'en 2017, mais ça reste assez conséquent sur l'ensemble de l'archipel. C'est un peu moins qu'en 2017, mais et, et ça reste encore très conséquent. Alors, c'est un sentiment mitigé, c'est assez paradoxal pour quelqu'un tel que moi, dire que c'est regrettable, puisque je suis attaché à la démocratie, à la vitalité mmh. de la démocratie, mais... D'un autre côté, on peut s'interroger sur l'intérêt euh, de, de, de la multiplication des candidatures. Je reste assez nostalgique de cette époque, de cette oui. période où les... Euh, les euh, ce type d'élection euh, convoquait les, les grands courants de pensée, les grandes idées euh, qui s'affrontaient dans un, dans, un, dans un affrontement démocratique sain, beaucoup plus sain que ce que nous pouvons vivre aujourd'hui. Oui, d'autant que la question de, de savoir où siéger, dans quel groupe se pose dès lors qu'on qu est élu, c'est plus facile, vous dites, quand on fait déjà partie d'un courant politique. Alors, je ne veux pas faire d'ostracisme oui. par rapport aux autres candidats, aux candidats qui ne seraient pas membres d'un mouvement politique. Hein, mais euh, d'autant plus que... Euh, dans le temps, il y avait le, le, le, le groupe des non oui. et qui a changé nom à, à plusieurs reprises, afin, au, gré, au gré du temps, avec le temps. Euh, Ce n'est pas un souci vraiment de savoir où on va siéger. Il y aura toujours un endroit où, où siéger pour les candidats qui ne sont pas encartés. Mais c'est l'idée même de représenter quelque chose et de représenter un, pour la démocratie un courant d'idées, un courant de pensée. C'est ce qu'on a perdu ces dernières années. On l'a perdu déjà d'abord parce que la droite et la gauche ne s'affrontaient ne pas ne se confrontaient pas mm -hmm. réellement à l'épreuve du pouvoir. On a constaté que la gauche faisait un petit peu de la droite et la droite cherchait à courir après euh, la gauche arrivée au pouvoir. Ça donne quoi Ça donne que bon, un candidat peut sortir de nulle part et dire « je ne suis ni de gauche ni mm -hmm. de droite, je suis en même temps » et arriver au pouvoir et... Ça nous amène à la solution, que, enfin, la, la, la, la situation que nous connaissons, que nous avons connue à l'occasion des élections présidentielles sur notre territoire. Oui. Une candidate euh, dont le père avait été battu à 80%, mmh. l'emporte ici, chez nous, à 70%. Oui. Ça doit nous interroger. Absolument, forcément, ça, ça pose des questions. Mais justement, le, le parti LR, aujourd'hui, vous l'avez dit, c'est un parti du gouvernement, en tout cas dans, dans son historique, sans regard sur les problématiques centrées de la Guadeloupe. Vous êtes candidat, bien évidemment, pour être député de la Nation, mais on l'imagine député avec les problématiques locales. Tout à fait. Je serai avant tout député de la Guadeloupe, un député guadeloupéen. Je le dis, je le répète, je ne serai pas un député Gaudillot, membre d'un parti certes, mais je, personne ne, ne me dictera ma conscience C'est l'idée même que je me fais... De la fonction, un député doit être un homme libre, un député doit être un esprit libre, quelqu'un qui pense par lui-même et qui se détermine en fonction. C'est intéressant ce que vous dites. La, la candidate sortante, la députée Justine Bénin, est-elle, selon vous, justement le modèle de député libre, de penser, d'exprimer je, je peux lui reconnaître beaucoup de qualités, je peux lui reconnaître un certain nombre de qualités, mais euh, le reproche que je pourrais lui faire, c'est précisément, et pas qu'elle, hein, je... je pense là aux autres députés de, de, de la Guadeloupe. Dans la période que nous avons vécue, dans les circonstances qui, de la crise sanitaire, les lois qui ont été portées à l'Assemblée nationale dans ces circonstances-là, je pense que nos députés ont manqué de personnalité, ont manqué de caractère. C'est le reproche que je peux faire, pas seulement à elle, mais à l'ensemble des, des députés de la, de, de, de la dernière législature. Quels sont les grands regrets que vous avez de cette dernière législature, justement ben, J'aurais aimé entendre une voix s'élever euh, pour dire que les Guadeloupéens euh, avaient juste exprimé un sentiment de bon sens en disant que nous ne sommes pas sûrs euh, d'un médicament, enfin, d'un traitement, d'un un, un vaccin. Alors, un principe de précaution, c'est juste un comportement de bon sens. Euh, J'aurais aimé entendre une voix dire que s'agissant du traitement euh, de curatif s'il existe un traitement, ou la possibilité qu'il y ait un traitement, c'est une forme d'inhumanité que d'en refuser oui. l'accès. J'aurais aimé quel... entendre quelqu'un le dire. Le président de la République lui-même ouvre la porte, en tout cas, il entre -ouvre la porte à la réintégration des soignants suspendus. Vous êtes favorable à cette mesure Alors, c'est un chaud et froid. Alors, je l'ai dit, je prends mes responsabilités sur cette question-là parce mmh. que je ne fais pas l'unanimité là-dessus dans mon camp, dans mon propre camp. Je crois que c'est une question euh, qui est légitime se poser la question de la réintégration des soignants singulièrement s'agissant de la Guadeloupe. C'est une question légitime. Un soignant qui vient du Morbihan, oui. qui est suspendu, il va peut-être passer un coup de fil dans le Loiret, voir s'il n'y a pas un établissement, plus à même de le recevoir, qui serait moins regardant. Celui de la Guadeloupe, le soignant de la Guadeloupe, qui se fait suspendre, il fait quoi oui. il Avec que... sa famille, il va où mm -hmm. À Marie-Galante c'est une vraie question. Je, je, je crois que c'est la question, question de dignité, selon vous. Oui, c'est une question de dignité. C'est une question euh, de doigt même. Je dirais même doigt à une vie familiale normale. Mais très euh. bien. Alors, c'est un des sujets hein, centraux de, de cette campagne électorale que la situation des soignants, mais pas que. Pas que euh, quelles oui. sont les, les, les grandes thématiques que vous aimeriez défendre une fois élu à l'Assemblée nationale alors, nous avons abordé la question des, des libertés, c'est mon sujet, mon sujet principal, nous abordons là aussi une question liée, c'est la question des droits, des droits fondamentaux, premier rang desquels le droit de propriété. Je crois que c'est très important de dire que nous avons une tradition, nous avons nos traditions et parmi ces traditions, c'est de pouvoir transmettre quelque chose à nos enfants, transmettre quelque chose à ceux qui restent. Et aujourd'hui, je crois que c'est important euh, de souligner la difficulté, les difficultés qui sont peut-être devant nous à venir et envisager euh, d'être vraiment en défense sur ces questions-là. Alors, je m'explique. Nous, nous vivons dans, sur un territoire où nous sommes dans une situation de fiscalité galopante. Les oui. propriétaires, les Guadeloupeens sont écrasés d'impôts de plus en plus. Par la faute de collectivité, il faut bien qu'ils se financent. Il faut bien qu'elle se finance, mais... Nous avons, nous sommes là face à une situation, un système administratif qu'il faudra réformer de manière à, euh, à ce qu'il que, que, que, qu soit moins dépensier oui. et euh, que, enfin, que les euh, il faut, il faut selon vous mieux adapter ces questions de fiscalité à nos territoires, à la réalité de nos territoires. Un exemple, un exemple très simple. Nous avons quatre PCI sur le territoire. Oui. Est-ce vraiment judicieux d'avoir quatre PCI à fiscalité propre qui s'ajoutent aux collectivités, aux communes, aux régions, etc. À un moment donné, le, le contribuable, il n'en ne, pourra plus. Il ne pourra plus. Donc je suis, je travaillerai à une réforme de l'organisation administrative du territoire pour sortir de cette situation. La question du pouvoir d'achat, forcément, elle décline de ce que vous avancez sur les questions de, de fiscalité. D'ailleurs, la législature précédente a voté hein, cette loi de finances. Où on a vu l'abattement fiscal des outre-mer singulièrement baisser. Ça aussi, ça vous interpelle. Là aussi, il n'y a pas eu suffisamment de front là, des collectivités locales. Là, ça, ça m'interpelle. Là aussi, je, bon, je ne vais pas non plus dire que personne n'a rien fait. Bon, enfin, ça serait facile, mais j'aurais aimé, j'aurais aimé plus de cohésion dans la défense de, de notre territoire, des, des populations de notre territoire, sur ces questions-là, par oui. exemple Très bien. Dune Ferrus, vous êtes candidat donc dans cette élection législative. Deuxième circonscription de Guadeloupe, mais vous n'êtes pas seul. Et la loi euh, nous oblige, nous, médias, à nommer l'ensemble des candidats euh, de cette deuxième circonscription. Euh, je rappelle que vous êtes candidat avec euh, Mercedes Platon. Euh, Sonia Rotour est candidate avec Raymond Lémoni. Justine Bénin avec Bernard Pancrel. Pauline Couvin avec Nadej Damoiseau. Ludovic Tolassi est candidat avec Paco Iskandar. Michel Tola est candidat avec Mathias Mixture. Christiane Delaney, Clara est candidate avec Teddy Mondor Michel Girdari Ramsamy est candidat avec Pamela Pommier. Et puis il y a également Nancy Mathias, candidate avec Patrick Roclor, Paola Plantier avec Caroline Pisane, Christian Baptiste avec Natacha Gordon, Aline Céril avec Gérard Valentino, Gérald Bougré avec Raymond Moulia, Steve Rouillard, Siroder fait candidat avec Teddy Tonga et Michel Maxot, elle, est candidate avec Floriane Ibaud. Merci de nous avoir suivis. D'autres numéros de questions sans détour seront consacrés à cette législative mais d'ici là, bonne soirée sur nos antennes.